Bonjour à toi chers spectateurs, Samane aux origines d'Halloween ou You're Not My Mother de Kate Delane, c'est un film qui me titillait parce que ça fait un petit moment que j'en entends parler, précisément depuis janvier de cette année, puisque à Gérard il est tout de même reparti avec le prix du jury. Et les films qui repartent avec les prix du jury, surtout à Gérard ça me titille. Parce que je me dis que pour qu'il lui remette ce prix, c'est qu'il y a une proposition. Une proposition de cinéma de genre, donc déjà j'adore mais surtout une vraie proposition de cinéma qui peut potentiellement totalement embarquer. Donc Banco, j'ai envie de voir ça. Le résumé pour faire simple, Char est une jeune fille qui semble avoir une enfance compliquée, coincée entre une mère absente et une grand-mère trop présente. Une semaine avant Halloween, sa mère disparaît, panique tout le monde, mais réapparaît mystérieusement un jour plus tard. Il y a de l'idée. C'est plutôt maîtrisé. Mais de là à vous dire que c'est Totalement réussi, je suis pas sûr. On va dire que le long-métrage de Kate Dolan a une dimension tragique et de genre qui fonctionne très bien. Mais par contre, je trouve que c'est un film qui est assez maladroit dans la manière, dans le geste et dans la constitution d'une dramaturgie qui parviennent totalement à nous embarquer dans le contexte qui est construit dans le film. C'est un film qui a un contexte très particulier, qui a une dimension avec le personnage de Char et de sa mère qui devrait avoir plus d'ampleur, et j'ai constamment l'impression que Kate Dolan a deux manières de concevoir son histoire qui n'arrivent pas à matcher tout le temps ensemble. Il y a la dimension Halloween, fête, euh, mythe, légende autour de ça, et il y a la dimension beaucoup plus intime racontant l'histoire d'une mère et d'une fille qui ont un conflit personnel et qui vont avoir besoin de se confronter pour réussir à pleinement dominer ça. Et du coup, les deux ne matchent pas. Mais vous mettez ça de côté, le film est graphiquement fantastique, a une super ambiance, est plutôt bien rythmé et arrive à se tenir en sachant qu'il fait à peine une heure et demie, donc ça reste une proposition de cinéma de genre que j'aime et que j'ai envie de défendre. Mais je ne pourrais pas m'empêcher de me dire que le film aurait pu avoir plus d'ampleur, et peut-être que finalement il aurait duré plus longtemps, je l'aurais plus apprécié. Jouer avec des mythes, avec des légendes, avec des éléments de construction dramatique et narrative qui pourraient sonner comme classiques ou simples mais qui correctement maîtrisés peuvent donner lieu à de belles choses, cela reste un art qui n'est clairement pas à la portée du premier venu, surtout au cinéma. Pour son premier long-métrage, Kate Dolan nous propose un film étonnant dans sa composition, assez classique dans sa construction, mais qui réussit surtout à surprendre par sa maîtrise graphique et esthétique au cœur d'un long-métrage qui va sonner comme très convenu et assez simple pour de nombreux spectateurs mais qui possède un cachet et une ambiance indéniable et captivante. En termes d'écriture, donc Kate Dolan, je l'ai déjà un petit peu évoqué en préambule, ce qui manque à son film, c'est un peu plus de puissance dramatique. Mais ça, on va avoir l'occasion de le développer après. Ce qu'on pourrait vraiment mettre en avant, c'est cette sensation que le film vit dans sa propre débuleuse. Qu'il a son petit univers, qu'il a ses personnages, qu'il a déjà un truc qui s'est mis en place. Clairement, on a la sensation que le film a déjà vécu. Ce qui peut être une très bonne chose, je trouve notamment que dans le premier acte, le fait qu'on ait l'impression de débarquer dans un truc et de se poser beaucoup de questions et de ne pas avoir de réponse, personnellement, moi j'achète. Parce qu'à partir de là, on est vraiment mis dans une situation où en tant que spectateur, on est intrigué. On a envie de savoir ce qui se passe. On a envie de découvrir un petit peu qu'est-ce qui fait la puissance de cet univers, pourquoi ces personnages sont ainsi, qu'est-ce qui fait que cette grand-mère est hyper protectrice avec cette petite fille, et qu'est-ce qui fait que Char a envie absolument de, de comprendre qui est sa mère et de et d'avoir plus d'éléments par rapport à son passé. Donc ça, c'est vraiment la partie intéressante. Mais le souci, c'est qu'à partir du moment où tout ça est mis en place, que les personnages sont posés, que les dimensions dramatiques et tragiques entre les différents protagonistes se sont amenés et bien, et bien alignés sur l'écran, j'ai l'impression que le film décolle plus. Et c'est dommage. Parce que réellement, c'est à partir de là qu'il devrait avoir encore plus de puissance. Et presque qu'on aurait dû avoir un acte entier dédié au développement, justement, de ce qui accroche ces personnages les uns aux autres, par le biais du passé. Mais il manque ça. Je pense vraiment qu'il manque ça. Ce film fait une heure et demie et il aurait presque pu se permettre de durer une heure cinquante, une heure cinquante-cinq. Donc d'amener vraiment une bonne vingtaine de minutes qui permettent à cette puissance dramatique d'être beaucoup plus équilibrée. Donc c'est un peu dommage parce que je pense que s'il y avait eu ça le scénario aurait été beaucoup plus juste et beaucoup plus intense. Si la base de son scénario sonne comme simple, ce qui pêche vraiment avec le script que nous offre Kate Dolan, c'est qu'il manque d'une vraie profondeur dramatique et tragique quant à la place de ses personnages, car s'il est évident que l'auteur maîtrise le parcours de Char, elle ne donne pas grand chose au spectateur quant aux origines de tout cela. Sans forcément avoir besoin de tout expliquer ou de surligner, on a simplement l'impression que l'auteur veut titiller la curiosité du spectateur pour l'inciter à faire ses propres recherches, jouant sur les chasses aux sorcières ou les origines de la fête. Mais le problème de ne pas dire grand chose, c'est qu'au bout d'un moment, on a un peu l'impression de n'avoir rien à suivre, ce qui pêche par moments ici. En termes de mise en scène, c'est là le point que Kate Delan arrive parfaitement à maîtriser. Parce que, c'est bon de le rappeler, c'est un premier long-métrage. Et un premier long-métrage, c'est souvent compliqué, surtout lorsqu'on s'attaque au cinéma de genre et qu'en plus, on a, sur la base de son projet, un scénario totalement original écrit par une seule personne. Donc là, vraiment, j'ai envie de rappeler que Kate Dolan, c'est son premier film et que pour un premier film, c'est vraiment maîtrisé visuellement. Le film a une vraie puissance dramatique, a une vraie intensité, a un vrai échelonnage de ce que le graphisme est supposé faire ressentir au spectateur parce qu'on pourrait se dire on balance quelques effets, point, ça nous embarque dedans, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus, mais on sent qu'elle a envie de doucement faire en sorte que son univers se développe à l'écran, qu'il ait une vraie perspective, qu'il ait une vraie puissance, qu'à la fois on a envie de se demander s'il y a une dimension fantastique au film ou si ça se limite simplement aux dérives psychologiques d'un certain nombre de personnages. Et donc du coup, le fait de jouer sur ces deux dimensions-là, ça amène du suspense et ça amène quelque chose qui visuellement va faire ressentir énormément d'émotions au spectateur. Parce qu'il ne va plus être simplement dans « Est-ce que ça va me faire peur ?» Il va se demander « Qu'est-ce qui va se passer » Est-ce qu'on est vraiment sur un film qui veut me terroriser avec quelque chose de crédible ou plutôt aller chercher une peur plus mythologique, plus fantastique, plus fantasmagorique Et c'est ça que j'aime bien dans le travail de Cat Dolan. C'est que même si son film, on va ressentir des maladresses et des déséquilibres, là, sur ce point-là, c'est maîtrisé, c'est carré, on sait dans quelle direction elle veut nous embarquer et il faut le dire, ça marche. Ça marche, et c'est vraiment prenant. Du point de vue de l'atmosphère, de la composition de son cadre et du jeu avec l'ambiance qu'elle souhaite développer à l'écran, l'auteur parvient totalement à nous captiver de bout en bout et donne une identité vraiment propre à son œuvre, se détachant ainsi fortement d'une masse de métrages du même acabit. Après, le rythme est parfois un poil bâtard. Il peut donner la faible impression que la cinéaste n'a pas su équilibrer l'ensemble de son montage. Mais cela est plus dû à la mauvaise construction par instant de son récit que véritablement au travail du graphisme qui fonctionne clairement à merveille et qui donne cette patine un peu craspec à son ensemble. En termes de casting, celui-ci fonctionne vraiment bien. Je trouve notamment que Paul Reed dans le rôle de Aaron est excellent, Caroline Bracken dans le rôle d'Angela est surtout très impressionnante. Elle impose une, une vraie posture et un charisme indéniable à l'écran, tout comme Ingrid Craigie, qui je trouve a vraiment beaucoup, beaucoup de puissance à l'écran. Euh, dans les personnages plus secondaires, on peut citer Jordan Jones ainsi que of Spratt qui sont vraiment, vraiment toutes les deux excellents. Et après, il y a surtout cette actrice principale qui, je trouve, amène beaucoup au métrage par une sensibilité et une générosité de jeu qui transpire à l'écran et qui fonctionne extrêmement bien. Hazel Doop est une jeune actrice très talentueuse, la jeune femme parvenant à totalement dominer le métrage, avec une prestation juste magique qui donne lieu à de vrais moments de frissons et de passion pour son parcours. Au bout du compte, Samein aux origines d'Halloween ou or You're Not My Mother est un film qui fonctionne sans être totalement maîtrisé. En fait, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais ça a tous les défauts du premier long métrage. C'est-à-dire qu'il y a de l'ambition, il y a de la puissance, il y a de l'esthétique, il y a du graphisme, il y a une vraie histoire mais on sent que ça pourrait être poussé encore plus loin. Mais ça, c'est un premier long-métrage. Donc il faut quand même saluer le geste de Kate Dolan, qui est maîtrisé dans sa grande majorité et qui parvient à dominer un film qui vraiment est très impressionnant pour un premier métrage. Et après, est-ce que le film aurait pu avoir plus de background Oui. Est-ce qu'il aurait pu être plus maîtrisé dans son rythme, dans son esthétique, dans son graphisme Oui. Est-ce qu'il aurait pu avoir des acteurs qui auraient pu aller encore plus loin Certainement. Mais déjà en tant que tel, je trouve que ça mène aux origines d'Halloween de Kate Dolan est un film bon, qui vaut le coup d'œil et que je vous conseille de voir en salle. A plus